Bonjour à tous, nous sommes le samedi 4 décembre et euh, je voulais vous faire cette petite vidéo parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé dans les informations je voulais le faire, je voulais le mettre sur la vidéo précédente mais au final je me suis dit que cette information à elle toute seule valait bien une vidéo cette information concerne le pape comme vous l'avez vu en titre. Alors, euh, encore une fois, c'est moi que ça interpelle. Je ne sais pas pour vous, c'est pour ça que je fais la vidéo, pour vous poser la question, pour vous demander si c'est normal. Et, euh, comment dire, euh, comme vous le savez, je n'ai absolument aucune religion, je ne fais partie d'aucune religion, je ne fais partie d'aucun parti politique, je n'ai qu'un seul Dieu, et c'est mon... C'est le Dieu créateur, l'être divin, l'univers, euh, comme vous pouvez l'appeler, peu importe. L'important, c'est que je ne crois qu'un seul Dieu, le Dieu qui nous veut du bien, le Dieu qui nous a créés. Bref, ça c'était un petit aparté. Revenons-en au pape. Alors moi j'ai vu à la télé, ah oui, bah oui euh, j'ai vu à la télé, le pape donc le lendemain du réveillon, je pense, euh, qui faisait son bain de foule, jusque-là, pourquoi pas. Et le voilà qui se fait interpeller par une dame qui croyait en lui, qui avait la foi, qui, veut, qui, euh, qui lui montrait, qui lui montrait euh, tout ce qu'il pouvait représenter pour elle, tout l'amour qu'elle pouvait représenter, que, tout la, la paix, enfin bref, toutes les bonnes choses qu'il pouvait représenter. Et sa réaction fut de l'envoyer sur les roses. Et quand je vous dis l'envoyer sur les roses, j'ai été gentille. Il l'a littéralement agressé. C'est-à-dire que il a envoyé promener sa main, il a lâché sa main, il est en colère, euh, ça ne lui convenait pas. Moi, ça me pose question quand même. Alors, il faut savoir que le pape milite le pape milite contre les agressions aux femmes. Contre les agressions aux femmes. Le pape est censé représenter Dieu sur terre pour les chrétiens. Hein. Moi, pour moi, c'est un être, c'est un bonhomme euh, comme les autres qui est là pour se faire du pognon. Mais bon, bref pour les chrétiens, et je vais peut-être me faire des ennemis, mais bon, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de poser des questions et euh, de savoir le pourquoi du comment. Et euh, ce qui m'interpelle, euh, savoir si ça vous interpelle aussi. Revenons-en au pape. Il a donc agressé cette femme, puis ayant réfléchi avec les quelques neurones qui lui restent. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est excusé. « Ben oui, voyez-vous, je ne suis qu'un homme comme les autres. »« Ah, ben non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un homme comme les autres. » Enfin, en tout cas, pas pour les chrétiens, pas pour les catholiques. C'est pas un homme comme les autres. C'est le représentant de Dieu sur terre. Est-ce que Dieu, Dieu, celui que nous qui nous a créé, celui qui nous aime plus que tout, aurait eu une réaction pareille. Est-ce que c'est normal qu'il réagisse comme ça Mais il a réagi comme ça envers une femme qu'il est censé défendre contre toute agression. Alors moi j'ai envie de vous dire que euh, en tant qu'homme, il a réagi en tant qu'homme. Il n'a pas réagi en tant qu'homme saint, comme tout le monde aime à le croire, mais il a réagi en tant qu'homme, c'est-à-dire « tu me saoules, vas-y, lâche-moi » Mais il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de réagir comme ça. Il est juste hors de question qu'il réagisse comme ça. Je vous parle en tant qu'être non-chrétien, chrétien. Non, non -chrétien hein. Il n'a pas le droit de réagir comme ça et toutes les excuses qu'il pourra bien faire à la télé ou n'importe, n'y changeront rien. Il n'est pas là, il est là pour montrer l'exemple, c'est-à-dire l'exemple de l'amour, de la fraternité et, et de tout le reste. Pas pour montrer l'exemple de la violence envers les femmes et c'est exactement ce qu'il a fait. Comment peut-il après condamner les hommes qui agressent les femmes Comment peut-il les condamner si lui-même a fait pareil Si lui-même a fait pareil Moi, je vous pose la question. Alors, suite à ça, quand, moi, quand j'ai vu tous ces milliers de personnes qui se sont euh, littéralement jetées, mis à genoux... Euh, devant l'élocution du pape euh, qui bénissait le monde euh, pour les fêtes, ben, je suis contente de pas faire partie des chrétiens. Je suis contente de pas faire partie de toutes ces religions. Je suis contente d'être en dehors de tout ça. Parce que comment peut-on réagir comme ça en étant un pape faut quand même savoir que c'est... Alors, même si euh, la religion et la politique ont été euh, séparées, euh, voilà, des siècles par un roi dont je ne me souviens plus le nom, le nom et dont euh, je crois que... Alors, euh, le roi euh, l'anglais, Henri VIII, hein, a fait sa propre euh, religion, il est devenu roi et... Euh, euh, roi euh, d'Angleterre et roi de la religion euh, protestante, il me semble. Ouais. Un truc comme ça. Bon. C'est pas le genre de truc qui m'intéresse, donc c'est sérieusement... Voilà, moi, la seule chose que je vous dis, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a eu la séparation entre l'Église et le pouvoir. Hein? Voilà. Ça, euh, on le sait, même si c'est... Euh... De, des gros euh, encore gros mensonges hein, parce que euh, à, chaque euh, je ne sais pas si vous avez réalisé mais euh, chaque président euh, quel que soit le président à un moment donné va serrer la main du pape enfin, va, va baiser gentiment un hein, petit bisou sur la main du pape donc il lui porte allégeance s'il lui porte allégeance c'est que quelque part, la séparation n'est pas une séparation. C'est un mensonge, ce n'est pas une séparation. Car euh, quand il y a un problème, euh, quelque part, euh, le pape est présent. Le pape est présent, il donne, euh, il fait ses petits messages de paix et de, de tout. Arrêtez les guerres, arrêtez de, ne, arrêtez de vous haïr, arrêtez de ne, de ne pas vous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Et surtout, euh, pas, pas de violence, pas de guerre. Sérieux. Mais on se fout de notre gueule c'est ça, on, on nous prend vraiment pour des imbéciles, des ânes battés, c'est ça, hein Et euh, je ne sais pas quel effet ça vous fait, vous. Moi personnellement, euh, j'ai vraiment, je, je, je suis convaincu et persuadé que on nous prend pour des ânes battés. Je suis persuadée et convaincue que le pape lui-même, lui-même s'en va vers le nouvel ordre mondial, quoi qu'on en dise. Pourquoi Ah, bah parce qu'il commence déjà à faire la paix avec toutes les religions du monde. Toutes les religions du monde. Avant, il n'y avait que le pape, voilà. Et puis il y avait euh, la Mecque, les musulmans, les vrais. Hum. Maintenant, il fait la paix avec tout le monde. Il s'en va à droite et à gauche dans le monde pour dire euh, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes réunis. Ouais. Sauf que, euh, en dehors du fait que ça ne me concerne pas et que ça ne me regarde pas, mais que ça a le droit de m'interpeller quand même, rappelez-vous que le nouvel ordre mondial ne veut qu'une seule religion, ne veut qu'un seul président, un seul décident, et veut que tout le monde aille dans le même chemin. Sauf que le pape a dérapé. Ben ouais, le pape a dérapé. Alors il dit « Je ne suis qu'un homme comme les autres. » Je m'excuse. Je, je, je, je m'excuse de cet acte que je n'aurais pas dû commettre. <rire> Trop tard. Trop tard. On a vu son vrai visage au pape, avec ce qu'il vient de faire. On a vu son vrai visage. Et son vrai visage est tout autre que celui qu'il veut nous montrer. Alors, euh, qu'on nous brûle les églises, je m'en fiche. Notre-Dame, j'en ai rien à faire. C'était un tas de pierres, ah, en dehors du monument. Oui, en dehors du monument, qui était là depuis euh, des centaines d'années. Et qu'on a réussi à brûler avec un mégot de cigarette, ça faudra aussi qu'on m'explique parce que je pas compris. On peut brûler toutes les églises qu'on veut, Moi, ça ne me pose aucun souci. Brûler, mais brûler, brûler, brûler les églises, ça ne posera pas un problème. Et s'il y a bien quelqu quelque chose à qui je ne donnerai euh, pas un centime, c'est bien à la reconstruction de toutes les églises qu'on aura brûlées. Parce qu'on n'a pas besoin de toutes ces églises, on n'a pas besoin de tous ces temples. Enfin, quand je parle d'église, je parle d'église, mais je parle de tout ce qui va avec. De tous ces temples, on n'a pas besoin de tout ça. Nous sommes des êtres souverains, nous n'avons pas besoin de guide Surtout un guide comme ça, un guide comme ça, qui nous, qui nous dit une chose et qui en fait une autre. Comme disait mon père, et ça, ça me fait gentiment rire, euh, mon père disait... Euh, les églises, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et c'est exactement ce que le pape vient de nous montrer. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Eh ouais, Eh ouais, ils prônent, ils prônent la paix. Ils prônent la non-violence. Ils prônent la non-violence envers les femmes. Et qu'est-ce qu'il fait, lui Il agresse une femme. Et pour moi, en tant qu'être vivant, souverain. Toutes les excuses qu'il pourra faire, combien même il se mettrait à genoux devant le monde entier. D'ailleurs, c'est ce qu'il devrait faire. C'est ce qu'il devrait faire auprès de cette femme qu'il a agressée. Il devrait lui demander pardon, mais pas dans une interview. Non, il devrait se mettre à genoux devant elle, voir lui embrasser les pieds et lui demander si elle est d'accord, si son cœur est ouvert au fait de lui demander de l'excuser et de lui pardonner. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, car ce qu'il a fait est juste, juste, inexplicable, impensable pas normal. À moins qu'il nous ait joué la comédie depuis le début, et que finalement, bah, il nous montre son vrai visage. Et son vrai visage, bah, ce n'est pas celui qu'on croit. Voilà. Moi, c'était euh, ma petite réaction vis-à-vis -vis de du pape. De, de ce qu'il a fait. De... C'est une vidéo parmi... Euh, enfin, on, on a vu ça parce que tout le monde l'a vu et forcément, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Les médias ont été obligés de le montrer puisque tout le monde l'a vu et que si les médias ne le montraient pas, bah, d'autres s'en chargeraient et que ça aurait fait un tollé. Donc, euh, avant que ça fasse un tollé général, les médias euh, se sont chargés de montrer euh, cette vidéo du pape. Et ça, ça n'excuse en rien, le problème reste entier. Mes amis chrétiens, parce que comme je n'ai pas de religion, moi les gens, je les considère tous pareils, je les aime tous pareils, nous sommes tous des êtres vivants souverains. Et que les gens voient ça et continuent à idolâtrer, une personne pareille, un homme pareil qui ment à longueur d'années qui a des gestes déplacés pour son rang. Enfin, à l'origine, c'est des gestes déplacés pour tout le monde. On ne doit pas agresser les femmes, on ne doit pas agresser les hommes. C'est tout le contraire de l'amour qu'il prône Alors, pour en finir, parce qu'on pourrait y rester des, des, des heures et des heures sur cette, sur cette histoire. Mais moi j'ai autre chose à faire, et le pape ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, et ce qui me fait de la peine, enfin qui me, qui me gêne, ça ne me fait pas de la peine, parce qu'au final les gens ils font bien ce qu'ils veulent, hein, et s'ils ont envie d'idolâtrer un homme qui n'a pas de sens moral et qui n'a pas de sens physique. Euh, c'est n'est pas intéressant, c'est juste parce que ces gens-là n'ont pas encore vu la vérité, mais le jour où ils ouvriront les yeux et qu'ils ouvriront leur cœur et qu'ils arrêteront de prendre le pas pour un meneur, mais juste pour quelqu'un qui est là, pour les, euh, comment, les dévier de la vérité, de la vraie vérité, le jour où ces gens-là ouvriront les yeux, eh ben, ils vont tomber de haut. Mmh. Eh ouais, ils vont tomber de haut. Mais leur temps viendra et ça sera une bonne chose même s'ils tombent de haut parce qu'au moins, ils seront au courant de la vérité. Ils sauront par qui ils sont menés. Il faut faire attention aux bergers qui mènent les moutons. Les moutons moi, je ne me considère plus comme un mouton. Non, vous aussi, un mouton noir. Un mouton noir qui fait partie de la résistance. Je taperai du pied, je taperai de la main, je ferai partie, je fais partie de la résistance. Mon Dieu à moi, mon Dieu est amour. Tout ce que je fais, je le fais avec le cœur, je le fais avec amour. Je ne dis pas que je ne fais pas d'erreurs Non, je ne fais pas des. Je fais des erreurs. Bien sûr que je fais des erreurs. J'apprends de mes erreurs et j'évite de les recommencer. Je ne suis pas papa. Je ne suis pas président, je suis juste moi, un être souverain qui n'est pas d'accord avec ce système, qui n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe actuellement et qui euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vient d'avoir confirmation de ce, je, de ce que je pense via... Bah, la personne la plus importante sur cette planète, pour un certain nombre d'entre vous, c'est-à-dire le pape. Il vient de me donner raison. Bah ouais, bien malgré lui, il vient de me donner raison. Donc voilà, donc je ne sais pas, moi ça m'a interpellé. Je ne sais pas si vous, ça vous a interpellé. Moi, en tout cas, ça l'a fait. Alors, bah, écoutez, je, je, ne vous, je ne vous mets pas de lien, ce n'est pas la peine. Hein, parce que si vous ne l'avez pas vu ce message qui est quand même passé enfin ce message, cette vidéo qui est quand, euh, mais quelque part c'est un message hein, c'est le message de dire euh, je ne sais pas qui je dis, je dis être voilà mais pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, il suffit d'aller sur Youtube ou tiens sur M6 Replay ouais, ouais, ouais il, il y est aussi ils peuvent pas l'enlever, ben non ils ne peuvent pas l'enlever c'est trop tard, on l'a vu on l'a vu. Sauf ceux qui ne veulent pas le voir. ça, ceux qui ne veulent pas le voir, c'est. On n'y peut rien. Hein? C'est des œillères, c'est des œillères. Hein? À moins de les enlever, nous-mêmes, les autres ne peuvent pas les enlever pour nous. Hein? Je souhaite néanmoins de tout mon cœur qu'en 2020, les gens arrêtent de suivre un berger qui les mène tout droit à l'abattoir. Il les mène tout droit à l'abattoir qui fait partie intégrante du, du système et qui fait partie intégrante de l'agenda du nouvel ordre mondial ça c'est la vérité en tout cas c'est la mienne et celle de beaucoup de personnes voilà je vous laisse à vos réflexions euh, j'espère que ma vidéo aura interpellé euh, quelques-uns d'entre vous Beaucoup le savent déjà, d'autres euh, pas encore, mais euh, j'espère que ça vous aura interpellé, j'espère que ça vous aura amené à vous faire, à vous poser des questions essentielles dans ce que nous sommes en train de vivre. Et j'espère que l'année 2020, eh ben vous permettra d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit à la vérité, à la vraie lumière et non pas à celle qu'on veut nous montrer. À la vraie lumière. Voilà. Ben, écoutez, en attendant une autre vidéo, ben, euh, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite... Euh, la santé, le bonheur, la joie. Je vous souhaite tout du fond de mon cœur. Et euh, bah écoutez, euh, encore une fois, en attendant une nouvelle vidéo, mais prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Bye